Salut tout le monde, ça va, bien ça va bien Super, super. Donc ça, je m'appelle Jade, j'ai 18 ans. Un des plus jeunes, je crois, dans l'équipe. Euh, donc moi, ça me fait plaisir d'accompagner tout le monde pour aller débloquer la mise de fonds. Donc, euh, comme, comme la plupart, comme vous savez, la, la, le plus gros problème, en fait, c'est la mise de fonds, tu vois. Économiser pendant 6, 7 ans de ta vie, c'est super, super compliqué, hein on s'entend. Donc si tu peux débloquer ça en l'espoir de 30 jours, 2 semaines, il y en a certaines deux semaines aussi, tu vois. Ça si fait super du bien. Tu pourras partager certaines des personnes que tu as eu Bien sûr, bien sûr. Euh, you James. James, James, James. James, viens, viens, viens ici. James, 21 ans aussi. Il a débloqué 70 000. Donc on est, donc on est super heureux d'accompagner des gens comme, comme lui. Par exemple, moi, j'ai 18 ans, j'ai acheté mon duplex, ça fait pas longtemps. Même Florine ne savait pas. Mais sauf que moi, j'ai fait fait tout toute seule. Et moi, ça m'a pris deux ans. Deux ans pour acheter mon duplex, tu vois. Vous, à l'espace de combien de temps En 3, 3 mois 3 mois 4 mois Vous pouvez acheter un duplex C'est là que je me rends compte de la vitesse et comment c'est important d'être accompagné. Tu vois Entre 2 ans et 3 mois, moi je fais vite mes calculs. Hein. Moi je veux prendre l'opportunité le plus possible. J'essaie de James expliquer comment il a fait. Explique-nous, <rire> on veut savoir le secret. Là. Honnêtement, honnêtement, Jade est très fort pour motiver. <rire> Oui, oui. J'ai est très bon pour motiver, honnêtement. Comme c'est vraiment le fait d'être motivé, focus dans ses affaires, discipliné, et vraiment de. Tu vas avec ce que, ce que la formation te dit, honnêtement. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait, personnellement, c'est vraiment l'acharnement et le fait de faire des suivis pour de vrai. Parce que là, des fois, les personnes de la banque ne sont pas focus. <rire> et tu sais comment je les énerve à faire toujours des appels, ouais, faire des suivis et pas tout. C'est ça. Ouais. Mais honnêtement, ça a fini par payer, honnêtement. Comme, je vais d'une banque, une autre, une autre, une autre. Il y a des banques que j'étais prêt à prouver pour des montants que je ne savais même pas. À mon âge, Et j'étais surpris, honnêtement. Et en même temps, avec tous les conseils qui nous, qui nous donnent au niveau de euh, la marge, de, de, du crédit, en tant que tel, comment monter ta cote et tout. Comme, honnêtement, c'est. Je pense en l'espace de quelques jours que je faisais les trucs honnêtement ça a tellement monté que j'étais surpris et là j'arrivais devant les banques et tout ils me donnaient des montants que c'est fou mais je j'étais content de c'est des formations que je conseille à tout le monde et que même à mes propres amis personnellement comme je dis rede l'information la, la formation parce qu'après je vais faire du partenariat là. <rire> et c'est ça mais honnêtement c'est ça la formation fonctionne et je suis content de l'avoir suivi Pas besoin de me présenter encore. So, pour tout le monde, qui, ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas passé à l'action pour le moment, si vous avez des questions, prenez rendez-vous sur Instagram. Moi, Jacques, d'autres coachs, on va vous parler, on va vous donner des idées, on va partager avec vous les stratégies nécessaires pour aller de l'avant. Un mois, des fois, moi je dis c'est trop. Okay? Je comprends, on comprend que tout le monde actuellement présent, travaille, on a la famille, on a les enfants, on a les soucis, mais en dedans de deux semaines, vous êtes capable d'aller chercher plus de 50 000. Et ça, beaucoup de personnes, vous avez vu des témoignages, c'est réaliste, okay, c'est faisable. Pas besoin d'économiser un an, deux ans, trois ans, cinq ans pour passer à l'action, non. En dedans de un mois, vous avez votre mise de fonds. En trois mois, ce qui va plus durer, c'est peut-être la recherche du bien okay, et l'analyse du bien. Mais vous avez Tori, vous avez d'autres coachs aussi, d'autres courtiers qui sont là pour vous accompagner. Mais très rapidement, on se dit, une des choses aussi que moi je demande à tous mes participants, c'est quoi votre objectif Est-ce que vous voulez acheter dans un an Vous voulez acheter dans six mois Vous voulez acheter dans trois mois Si vous voulez acheter dans trois mois, c'est possible. Il suffit juste de passer à l'action. Tous les coachs sont présents. Quand vous intégrez le canal, une des choses qui est vraiment bien, c'est que ce n'est pas juste le coach qui vous est attitré. Non, tous les coachs sont là pour vous répondre. De même que tous les participants, ceux qui sont déjà passés à l'action, vous répondent aussi. Et ça, c'est très bien. Donc ce soir, profitez-en pour ceux qui sont nouveaux. Profitez-en, discutez avec du monde, faites connaissance, échangez des numéros. Ça vous permettra aussi d'échanger de, de, expérience, des expériences et passer très rapidement à l'action. Mon souhait pour tous ceux qui ne sont pas encore passés à l'action, c'est que dans six mois, je dis six mois, c'est maximum. Hein? Genre, si vous trouvez des excuses, mettez-les dans les six mois. Okay. Si pas d'excuses, en six mois, vous devez acheter un bien immobilier. Quand j'ai acheté, c'est investir. Pas juste acheter parce qu'on a envie d'acheter. Non. On investit en immobilier parce que l'objectif, c'est d'atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Sur ce, prenez rendez-vous. On va vous accompagner et on est là pour vous.